Alors Céline, c'est quoi ton coup de cœur musical du moment Alors en ce moment, j'écoute en boucle euh, une chanteuse euh, canadienne qui s'appelle Lisa Leblanc. Euh, Lisa Leblanc, je ne sais pas comment j'ai découvert sur internet, je crois. Et euh, j'adore, elle a vraiment la patate en fait. Euh, elle est acadienne, donc elle parle un mélange, en fait, il y a du français, de l'anglais... Euh, je pense qu'il y a une langue vraiment euh, de l'acadier aussi, donc c'est vraiment un mélange en fait. Et elle a des chansons vraiment euh, qu'on la pêche. Euh, elle a une chanson, euh, la, la chanson la plus connue qu'elle a, euh, en tout cas celle que j'ai le plus écoutée, ça s'appelle euh, « Ma vie c'est de la marbre ». Qu'est-ce que ça veut dire ?« <rire> Ma vie c'est de la merde ah ». <rire> Et euh, c'est vraiment euh, très rock en fait. Euh, j'ai vu des vidéos d'elle aussi où elle est en concert. Euh, c'est génial, elle, a... elle joue vraiment plein d'instruments, etc. Donc euh, je suis devenue fan. J'écoute vraiment en boucle depuis deux semaines. Donc voilà pour Lisa Leblanc, après je ne suis pas très spécialiste de la musique alors je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais euh, il ouais, ouais. faut écouter Lisa Leblanc. Elle a une autre chanson qui s'appelle « Je ne suis pas un cow-boy » et c'est génial, moi ça me fait super rire. C'est comme euh... une histoire Ça parle de quoi Ouais c'est une histoire mais en, en fait pour moi c'est aussi difficile à comprendre parce que c'est du français mais avec euh, plein de mots que moi je n'utilise pas etc. Et j'adore prendre le temps d'écouter, c'est vraiment chouette et la musique est très très bonne. en donc voilà, il faut écouter Lisa Leblanc en fait, c'est génial. Cool, je vais aller voir ça. Écoutez ça, vas-y, écoutez carrément. Merde.